Bonjour à tous. Dans cette séquence, je vais faire le bilan de la troisième semaine de ce MOOC. Comme d'habitude, nous allons commencer par l'avis du MOOC. C'est-à-dire qu'on euh, va euh, regarder euh, comment les choses ont évolué en particulier en ce dimanche euh, 22 février. D'abord, nous avons passé la barre des 3000 inscrits, ce qui fait euh, une petite centaine de plus que la semaine dernière euh, bon donc la courbe euh, s'infléchit mais c'est normal, on est en train de progresser euh, tout au long euh, du MOOC et plus les gens euh, euh, arrivent maintenant euh, tardivement et plus ça va devenir difficile euh, pour eux quand même euh, de rattraper le retard même si euh, encore une fois j'insiste je l'ai déjà dit dans la, le bilan de la semaine 2 Eh bien on a prévu de faire d'avoir un peu de, de mou sur la fin du MOOC, de façon à ce que les gens puissent quand même soumettre euh, l'exercice qui permettra d'obtenir l'attestation, euh, même s'ils si, euh, ont démarré avec euh, quelques semaines de retard. Sur Katsi, nous avons 640 comptes avec au moins une connexion. Il y en a euh, une trentaine de plus qui ont été ouverts, je crois, sans connexion. Donc, ça fait une petite quarantaine en plus. Bon, C'est intéressant déjà de mettre ces deux chiffres euh, en relation, hein. et puis euh, on a euh, 280 exercices déposés ce matin, quand j'ai fait le comptage, euh, c'est-à-dire euh, 110 de plus que euh, la euh, semaine dernière, c'est quand même pas mal au niveau activité. Euh, on a euh, 1129 questionnaires de début de MOOC qui ont été remplis, et puis, du coup, on est atteint 37,47% des inscrits. Donc, petite progression de ces chiffres-là. Et si on compare... Ce chiffre-là à celui-là, ça nous donne 1884 manquants. Alors, c'est compliqué de savoir si ce sont des gens euh, qui sont euh, des acteurs euh, muets, c'est-à-dire qu'ils se contentent de regarder les vidéos et de regarder les solutions que les gens ont proposées sans faire euh, eux-mêmes les exercices, euh, ou euh, si euh, ce sont en fait euh, des gens qui ont un petit peu pris du retard ou qui euh, euh, ont complètement abandonné. Euh, la pyramide des âges euh, a évolué un petit peu mais encore une fois c'est toujours dans le sens de la confirmation de ce gros plateau ici, euh, pas énormément de, de changements, on va passer rapidement là-dessus. Euh, les pays de résidence ça évolue un peu. Vous allez voir donc ça c'était l'état la semaine dernière et ici ben, on voit les choses évoluer. Vous voyez que euh, ici il y a des inscrits en plus qui sont arrivés des États-Unis aussi du Canada et puis il y a quelques pays par là euh, euh, qui ont euh, progressé euh, dans le sens euh, de, de qui, qui, qui virent au rouge enfin tranquillement vers le rouge. Et en fait si on regarde la répartition entre euh, euh, les participants du MOOC qui sont en France et les participants du MOOC qui sont à l'étranger, on a une répartition 71-29. L'an dernier, sur le MOOC de Mariel 2014, on avait 70-30. Donc, c'est quand même des tendances qui sont très, très, très voisines. Il faut peut-être qu'après, euh, je m'amuse à différencier dans cette portion-là euh, les pays qui sont les pays francophones, des pays qui sont les pays non francophones. Je pense qu'on aura une très, très grande majorité de ressortissants de pays francophones. J'ai refait le nuage des villes avec euh, les évolutions euh, observées euh, cette dernière semaine. Euh, Paris toujours assez importante, mais vous euh, voyez que des villes comme Abidjan et Toulouse euh, grossissent aussi pas mal. Euh, on voit Dakar, Casablanca, Rabat, Nantes, etc. Enfin, bon, Vous avez euh, ça sous les yeux. Je trouve que euh, ce petit nuage euh, de mots est assez sympathique. Euh, l'activité sur les vidéos, donc ça c'était l'état la semaine dernière et on voit ici qu'il y a euh, une progression. Alors quand même, il se passe quelque chose d'étrange. Et euh, tout simplement parce que même si euh, l'activité le samedi, le vendredi et le samedi euh, est moindre, euh, on n'est pas à ces niveaux-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est ici, quand on regarde toutes les vidéos hein, euh, du MOOC euh, programmation iPhone et iPad et puis aussi de l'autre MOOC de l'UPMC qui est euh, le MOOC sur les équations différentielles de Villani et Beck euh, Eh bien euh, on regarde qu'ils ont tous exactement le même profil alors que la dynamique de comportement n'est pas la même et quand j'ai euh, envoyé euh, un mail à la l'outline de Fun ils m'ont dit qu'effectivement c'était observé sur d'autres MOOC ça sent le problème avec Dailymotion euh, ils vont leur poser la question donc, les données de ces deux derniers jours ne sont pas significatives. Et on observe quand même que nous atteignons, euh, on est probablement pas loin de 40 000 vues cette semaine. Alors, ça se répartit comment Donc, ça, c'est... Euh euh, j'ai rajouté ici le nombre de vidéos euh, par semaine parce que c'est quelque chose qui, qui peut impacter le nombre total euh, de, de vidéos donc ça c'était l'état la semaine dernière et quand j'ai relevé les comptes ce matin vous voyez que il eh ben, euh, y a euh, une nouvelle semaine qui apparaît il y a ici euh, les chiffres les autres semaines qui ont euh, cru et puis évidemment euh, sachant qu'ici on a des données qui sont incomplètes, je pense qu'il devrait avoir plus de participants à la partie SWIFT qu'à la partie Objectif C tout simplement parce que j'ai repéré quelques pseudos de gens euh, qui euh, avaient déjà fait le MOOC euh, de l'an dernier et qui euh, probablement euh, n'avaient pas forcément envie de refaire la partie sur euh, Objectif C. Par contre, euh, ces gens-là qui pourraient avoir sauté cet exercice-là, enfin cette semaine-là, euh, pourraient être amenés à revenir sur la partie Swift qui est vraiment un élément nouveau et intéressant de cet enseignement. Alors, quelques news. J'ai créé cette section parce qu'il se passe des choses et que ben, quand il y en a, autant euh, en parler. Euh, on a beaucoup parlé d'iOS, d'Apple et de voitures. Euh, en fait, la semaine était assez chaude. Pourquoi Parce que euh, il semblerait que Peugeot annonce le support de CarPlay sur la 208. Et a priori, c'est la première voiture bon marché ou on commence sa catégorie, à supporter cette option, sachant qu'un centre de marques le supporte déjà ou vont bientôt le faire. Alors CarPlay sur 208, c'est pour visiblement la fin de l'année. La question que les gens se posent déjà, c'est est-ce qu'il y aura une mise à jour du firmware, des voitures qui ont été vendues avant, qui pourront supporter cette option, ou est-ce qu'il y a un équipement particulier ce qu'il faut. Enfin, bon. Il y a encore plein de questions, l'annonce vient juste de sortir. Et puis, euh, il faut savoir qu'il y a des autoradios aussi, en particulier Alpine et Pioneer ont annoncé euh, qu'ils sortaient des autoradios qui étaient compatibles euh, CarPlay. C'est-à-dire que c'est des choses qui peuvent s'installer sur des voitures euh, déjà existantes. Voilà, donc euh, bah, du coup, un petit peu d'annonce. Puis, au sourd sur les voitures, Apple travaillerait sur un projet de véhicule autonome. Euh, alors, ça, c'est un phénomène qui est nouveau, euh, donc, euh, ça n'est évidemment pas euh, cette voiture qui est une superbe Alfa Romeo Carabo hein, euh, qui a été conçue en 1968. Vous voyez la tête du, du véhicule, euh, rassurez-vous, c'est un véhicule, il n'existe qu'un seul exemplaire, c'est ce qu'on appelle un Dream Car, une voiture concept. Euh, je ne sais plus si c'est Gugaro ou Bertone, peut-être Bertone, qui avait conçu euh, ce modèle. Euh, donc, ça, effectivement, ça n'a rien à voir, on ne sait absolument pas quelle forme pourrait avoir hein, ce nouveau véhicule. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des débauchages euh, chez Tesla Tesla qui est une marque californienne de voitures entièrement électriques et qui ont aussi intégré euh, carrément euh, une console avec un grand écran et qui se pilote euh, très très bien euh, avec euh, iOS euh, pour toute une série de fonctions euh, euh, annexes, y compris euh, le déverrouillage semble-t-il euh, à terme euh, des portes euh, et puis il y a aussi des débauchages de spécialistes de batterie euh, de spécialistes euh, également dans le monde euh, d'autres éléments euh, du monde automobile et puis euh, il y a eu des remarques sarcastiques euh, en particulier bah, du patron de, de GM euh, qui a expliqué que euh, Apple ne devrait pas euh, se lancer dans ce genre de choses, que c'est très compliqué, c'est très différent de l'économie numérique, qu'ils n'ont pas le savoir-faire. Et puis Mercedes-Benz, le patron qui lui était plus sarcastique en disant qu'il n'avait pas peur. Voilà. Donc, euh, euh, <rire> euh, il se passerait peut-être euh, d'ici quelques années, parce qu'on ne parle pas d'une commercialisation avant 2020. Euh, encore évidemment, tout est au conditionnel, euh, mais les sources, enfin euh, hein, le Wall Street Journal et puis euh, d'autres acteurs réputés comme étant sérieux, hein, euh, ont euh, évoqué euh, ces projets. Euh, donc, il pourrait se passer dans quelques années euh, dans les voitures, ce qui va peut-être se passer rapidement au niveau de l'horlogerie et des montres. Alors, autre annonce également... Euh, alors, ça ne concerne pas l'App Store, mais le Mac App Store. C'est-à-dire, en fait, euh, c'est la même chose que l'App Store, sauf que le Mac App Store, c'est pour les applications qui tournent sous macOS versus euh, les applications qui tournent sous iOS sur l'App Store. Et en fait, Apple a publié euh, une note qui est accessible sur le site des développeurs euh, qui euh, rend obligatoire l'utilisation de « Automatic Reference Counting » pour le Mac App Store à partir du 1er mai 2015. C'est-à-dire que toutes les applications qui seront publiées à partir de cette dette-là ne seront pas, enfin, seront rejetées si elles n'ont pas migré vers l'utilisation de Arc. Alors, c'est encore possible pour l'App Store. Euh, alors, en fait, il y a plusieurs raisons probablement à cela. Euh, la première, en termes de marketing, c'est que Arc euh, est fiabilisé on a maintenant euh, suffisamment de recul pour euh, savoir que ça marche relativement bien. Et en plus, euh, même pour les cas de figure où ça marche, euh, ça, ça, ça peut laisser euh, des choses de côté. On a vu que si vous ne faites pas attention euh, au type de liaison, weak, strong, ça peut quand même y avoir des soucis. Il y a pas mal de mémoire sur une machine. Et puis, euh, c'est aussi un phénomène pour renforcer la sécurité. On parle beaucoup de la fiabilité de Yosemite. Euh, moi, j'avoue que je suis encore resté euh, sous euh, Mavericks, euh, parce qu'il y a en plus des softs chez moi qui ne tournent pas complètement encore sous, sous, sous, sous Yosemite. Et puis euh, les quelques collègues, certains des collègues qui sont passés ont rencontré des petits soucis euh, de stabilité euh, qui sont en fait ceux que, dont on entend parler euh, dans les forums. Mais euh, indépendamment des problèmes de fiabilité, des problèmes de sécurité. Et vous savez... Peut-être que la plupart des trous de, sécu enfin, sans trou de sécurité euh, peuvent s'appuyer sur des plantages et les plantages liés à la gestion de la mémoire, c'est que tu bonheur. Parce qu'en général, euh, si on arrive à forcer l'application à planter, euh, tout le monde connaît la fameuse notion de buffer overflow, où vous faites cracher une application, mais vous êtes arrangé pour envoyer dans la requête qui fait cracher l'application, vous vous arrangez pour avoir euh, des portions de mémoire correspondant à du code exécutable et vous pouvez ainsi faire ce que vous voulez à euh, l'application. Alors, évidemment, euh, c'est plus difficile à imposer dans, dans un environnement embarqué. Moi, je suis bien content parce que, euh, encore une fois, je ne suis pas anti-ARC plus que ça. Hein, euh, euh, c'est un mécanisme qui est confortable. Mais par contre, je pense que d'un point de vue pédagogique, pour mes étudiants en Master 2, et pour tout programmeur en général, je pense que c'est important, quand on active un mécanisme quelconque, de savoir de quoi on se passe, et de quand même savoir comment ça fonctionne dessous. Euh, bon. C'est intéressant, euh, même si effectivement on peut accepter euh, d'allumer un interrupteur ou de rouler en voiture en n'ayant absolument aucune idée de ce qu'est un moteur thermique ou de ce qu'est euh, une chaîne, enfin, un système électrique. Intéressons-nous maintenant à euh, ce que on a pu piquer euh, sur le forum. Alors, on va commencer par les messages de l'équipe pédagogique. Euh, alors. Euh, on s'est fait cette semaine une réunion pédagogique au téléphone, c'était assez sympa, euh, on a tous noté qu'il y avait euh, pas mal d'activités, il y a plus d'exercices dans le MOOC de l'an dernier, mais euh, malgré tout vous jouez euh, pas mal le jeu. On avait observé qu'il n'y avait pas beaucoup d'entraide, c'est-à-dire qu'en fait vous étiez euh, un petit peu, euh, euh, vous postiez vos exercices, mais vous ne regardiez pas forcément ceux les autres. Alors ça c'est quelque chose qui est qui était assez flagrant quand on comparait avec l'an dernier vous savez que je vous rappelle les committee managers de cette année sont des participants de l'an dernier donc c'est quelque chose qui, qui vraiment euh, leur a euh, enfin, les a marqués et euh, dans le côté on peut dire que euh, les committee managers de cette année sont les activistes de l'an dernier et par conséquent ceci explique peut-être cela alors en fait on a pris euh, quelques décisions euh, la première décision ça a été de dire que on, on a envoyé un courrier électronique, et puis on a mis un message du jour euh, qui a eu un effet extrêmement positif, qui était de vous dire, ben bah voilà, on va désormais retarder la remise des commentaires sur les exercices, et en fait... On va nous les regarder au, au, au fil de l'eau. On va se synchroniser. L'idée c'est que on n'est pas beaucoup. Vous êtes nombreux et donc on va, on peut déjà même pas regarder tous les exercices parce que ça prend quand même du temps de les analyser. Euh, mais donc en général, on les regarde et on se coordonne de façon à ce que euh, on évite d'en avoir deux euh, membres de l'équipe pédagogique qui regardent le même exercice. Et puis on réfléchit ensemble euh, sur euh, quels sont les exercices qui sont les candidats pour euh, l'exercice de la semaine. Euh, mais l'idée c'est qu'effectivement la diffusion ne se fera pas. Avant vendredi soir. Voilà. Donc, ça veut dire que du coup, euh, ça va euh, vous permettre euh, de vous débrider. Et euh, bon, même s'il si y avait quelques corrections hein, ou quelques remarques qui étaient sorties, on a quand même observé que vous vous avez commencé à sortir de votre coquille, que vous avez commencé à vous faire des remarques. Et euh, moi, je pense que c'est aussi, alors c'est en réfléchissant aux problèmes, c'est en regardant le code des autres, en comparant vos solutions avec celles des autres, euh, que vous pouvez euh, dialoguer. Et euh, honnêtement, euh, ça s'est traduit euh, sur les forums euh, de manière tout à fait euh, positive, euh, puisque... Il y a eu beaucoup plus de postes euh, cette semaine que la semaine dernière. Tiens, je réalise que c'est quelque chose, une information que je pourrais euh, relever pour vous. Euh, et euh, en particulier, euh, des remarques de très bon niveau de la part d'un certain nombre euh, d'entre de, vous. Donc, euh, quelque chose dont euh, on est extrêmement content et on vous dit continuez de la sorte. Nous, on vous suit. Alors, il y a euh, pas mal de questions qui se sont posées sur les formes. Alors, la première chose, c'est des décisions, des discussions sur le var et le let. Alors, je rappelle ce que j'ai dit, c'est que euh, quand vous faites let x égale quelque chose, eh bien, ça veut dire que x ne va pas changer. Donc, des gens ont même dit sur le forum, mais pourquoi ils disent let et pas const comme dans notre langage il y a même, je crois qu'il a qui a suggéré qu'on utilise DSDefine. Bon, je crois que j'ai déjà évoqué le fait que le processeur et le compilateur, ça ne se passe pas exactement au même niveau. Mais pourquoi pas, Alors on va, je vais revenir dessus dans une minute. Vous allez voir que ce n'est pas tout à fait une constante. Et puis le var, c'est que la variable est mutable, ça veut dire qu'une affectation et une réaffectation est possible. Et ça veut dire qu'effectivement, pour le compilateur, euh, c'est une information qui est très importante, parce que du coup, il ne va pas gérer de la même manière euh, la variable, les deux types de variables, euh, et euh, en particulier, il saura que pour une variable de type let, eh bien, euh, elle disparaît euh, lorsque euh, sa portée euh, disparaît. Alors Après, il y a un problème de ce vers quoi elle pointe. Euh, mais donc, C est, c est des, vous ne pouvez pas imaginer comment un compilateur peut exploiter cette information pour euh, gérer proprement euh, la euh, mémoire. Alors, par contre, il y a quand même une question, il faut faire un petit peu attention à ça, en particulier, euh, et ça c'est des, des, des questions qu'on m'a posées euh, euh, par ailleurs, euh, c'est que se passe-t-il pour des références à des classes En fait, on a réalisé que vous utilisiez très peu le let, et euh, en fait, euh, ce qui compte, quand vous avez euh, un let, c'est que la variable que vous avez déclarée de la sorte ne soit jamais en partie gauche d'une affectation. Donc, si j'ai fait let x quelque chose, je ne peux pas faire x égale truc. Si j'ai fait var y égale 1, là, je peux faire y égale quelque chose. Alors, ça, c'est le point qui est extrêmement important. Par contre, vous allez me dire, mais que se passe-t-il si je fais, par exemple var euh, o égale ma classe, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, donc j'ai un objet qui est une instance de ma classe, et puis que je fais ensuite euh, un changement d'attribut. Euh, par exemple, je fais euh, o.toto égale quelque chose. Alors, eh bien en fait, quand je fais o.toto, c'est l'attribut toto de l'objet O que je modifie, mais pas la référence de l'objet O, puisque l'objet O, lui, il ne bouge pas. Et donc, dans un cas comme ça, ça veut dire que l'attribut toto, s'il a été déclaré, lui, en tant que var, eh bien, je n'ai pas de problème, je peux faire euh, euh, toto euh, O.TOTO. S'il a été déclaré comme let, niet, il est en lecture seulement. Et euh, vous voyez que le o point égal ne s'applique pas à o mais s'applique à O.toto, donc l'attribut auto de la classe, enfin de l'objet pardon euh, o, enfin désigné par o. Et euh, dans ce cas-là, c'est possible. Et donc ça veut dire que quand je dis il faut faire attention à ce qui est en partie gauche d'une affectation, eh bien il faut faire attention que si la variable se retrouve seule à gauche d'une affectation, ça veut dire que dans ce cas-là, elle doit avoir été déclarée en va, sinon elle peut avoir été déclarée en let. Alors il euh, n'y a pas de philosophie, honnêtement, quand vous pouvez déclarer une variable en LET, vous la déclarez en LET. Je pense que c'est aussi une sécurité. Alors il y a eu aussi euh, pas mal d'interrogations sur le point d'interrogation et sur le point d'exclamation. Et en particulier euh, XLE72 qui dit euh, oui, mais alors euh, en fait, euh, si je fais A point d'exclamation, c'est plus un optionnel. Alors, encore une fois. Euh, une variable optionnelle, c'est une variable pour laquelle on peut avoir une valeur ou pas de valeur. Mais ce pas de valeur, c'est une valeur particulière. C'est simplement une sorte de convention. Et ce pas de valeur, on décide en général que c'est ce qu'on appelle nil. Bon. Alors, euh, maintenant... Quand vous avez déclaré une variable comme étant de type, par exemple, string.interrogation, ça veut dire qu'elle euh, est initialisée par défaut. Si je fais euh, var s de point, string de point interrogation, ça veut dire qu'elle est initialisée par défaut à nil, ce qui, nécessite, ce qui fait d'ailleurs que je n'ai pas forcément besoin d'un initialiseur. Hein. Euh, mais euh, lorsque je vais accé accéder à cette variable, je vais parfois avoir envie de faire s.interrogation. Ou s point exclamation. Alors s interrogation c'est clair, c'est lorsque j'accède à cette variable optionnelle et que je suis en situation où nil peut être géré. Par exemple, si je fais s point interrogation count par exemple pour avoir la taille, bon, eh bien dans certaines situations je peux être amené à être capable de tester que le retour c'est euh, nil. Et euh, vous savez que euh, si, par exemple, je fais appel à une méthode euh, d'une classe et que euh, la référence euh, vers l'objet de cette classe associée est nil, eh bien, euh, on parle à un fantôme et ça ne pose pas de problème. Et en fait, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir euh, un test implicite. Et c'est un petit peu ce qu'on avait vu quand j'ai parlé euh, des optionnels. Alors, dans le cas où vous avez euh, le point d'exclamation, vous accédez à la variable optionnelle, mais c'est une situation où vous ne pouvez pas prendre nil. C'est-à-dire que la variable doit avoir été initialisée. Par exemple, si j'ai une variable x de type int et que je vais faire, par exemple, euh, let y égale x plus z. Qu'est-ce que je fais si la valeur de x n'est pas définie je ne peux pas, je veux dire, ce n'est pas possible. Donc, je ne pourrais pas mettre X point d'interrogation plus Z, mais je serais obligé de marquer X point d'exclamation plus Z. Parce que là, euh, je ne suis pas content si la variable n'a pas été initialisée, ça ne doit pas arriver. Voilà. Donc, c'est dans des situations où vous avez effectivement besoin de ce point d'exclamation. Et du coup, effectivement, les deux sont bien liés à des variables optionnelles, et il faut savoir les utiliser à bonne esthérence. Alors, euh, ce qui est génial avec les MOOC, c'est qu'on apprend des choses, et euh, là, euh, j'ai appris quelque chose, n'avais pas vu ce truc-là, et euh, je remercie Manu Petit euh, qui euh, l'a signalé euh, dans un forum de discussion, c'est la possibilité d'associer cette notion d'observateur à des variables, donc il y en a deux, il y a will_set et dit euh, La définition, c'est que will_set va être appelé juste avant que la valeur soit modifiée et dit est appelé juste après que la valeur est modifiée. Donc, ça veut dire qu'en fait, si j'ai euh, déclaré euh, une variable, donc là, ici, je le fais avec dit mais ce serait la même chose avec will_set, la variable nombre, eh bien, au moment où je fais nombre de points égale quelque chose, eh bien, juste avant que je le fasse, il va appeler will_set, et juste après que je l'ai fait, il va appeler dit alors, l'intérêt, c'est que du coup, euh, dans le Designer, et c'est euh, l'exemple, je l'ai pris à Imanouti, hein, qui euh, expliquait que, ben bah, voilà, si tu fais comme ça, et que tu appelles le update nombre qui, euh, probablement, fait la mise à jour de l'affichage dans le Designer, eh bien, c'est plus la peine de faire des appels explicites à update nombre euh, dans le code des différentes actions qui sont associées euh, au segmented control, etc., etc., puisque, effectivement, à chaque fois que la valeur sera modifiée, eh bien, on aura cet appel automatique euh, à euh, nombre via euh, le fameux Ditsen. Donc ça c'est un truc, euh, je veux dire, euh, plus ça va, plus je trouve le langage Swift euh, intéressant euh, à ce titre. Alors, euh, je signale également une ressource euh, signalée euh, à propos de Storyboard. Euh, donc vous savez qu'il y a différents cours sur euh, iOS qui sortent, en particulier il y a un cours qui est assez connu, qui est assez ancien aussi, qui est le cours de Paul Egarty, Stanford University, hein, excusez du peu, donc c'est euh, nos collègues mais néanmoins concurrents, donc c'est un cours en anglais euh, dont je vous donne ici euh, l'URL, euh, et en fait dans l'élément numéro 18, vous pouvez voir ça sur iTunes aussi, hein, vous avez Paul Egarty. Euh, et euh, vous avez euh, une session composée euh, enfin consacrée aux View controller, life cycle et auto layout avec beaucoup de choses sur les Auto layout qui vous ont manifestement fait pas mal souffrir cette semaine euh, et euh, donc tout ce que vous voudrez savoir sur les contraintes sur auto layout sans jamais avoir osé le demander vous l'aurez dans cette vidéo là la philosophie est assez différente euh, c'est que euh, paul Egarty c'est plutôt un cours magistral qui est filmé et qui est mis en ligne. Donc, ce n'est pas euh, vraiment un MOOC. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, c'est une séquence d'une heure trente non-stop. Euh, mais euh, si vous voulez en savoir plus euh, sur euh, les contraintes et auto-layout, allez donc euh, le voir. Euh, moi, j'ai regardé quelques trucs. Bon je, je prendrai le temps de le regarder quand j'aurai un petit peu de temps euh, devant moi. Donc, ça veut dire quand ce MOOC sera terminé. Mais euh, vous qui n'avez pas forcément les mêmes contraintes, ne vous gênez pas il euh, y a aussi euh, différents euh, points sur les styles d'écriture. Euh, c'est un peu lié aux notions de convention ou autre, mais il y a une façon d'écrire euh, les sources. Il y a des questions qui ont été levées à, à, pour cela. Et Vincent D26, que je remercie, euh, a installé dans le wiki euh, ce qu'on appelle les guidelines. Alors, c'est quoi les guidelines C'est un style d'écriture. Euh, vous imaginez un projet où vous avez énormément de monde, et euh, dans ce projet, vous avez... Euh, chaque développeur qui développe suivant son style, euh, qui euh, crée des moi je me souviens, euh, vous allez rigoler, mais euh, euh, d'un collègue qui euh, euh, ces variables s'appelait Prout. Donc euh, il y avait Prout1, Prout2, Prout3, vraiment Prout554, c'était pas très pas très significatif euh, donc voilà il y a des sociétés où euh, on impose euh, ces contraintes euh, et euh, où on dit ben bah, vous écrivez le code comme ça et pas autrement et euh, n'allez pas imaginer que lorsque vous écrivez du code libre euh, on est libéré de ces contingences pas du tout je connais un centre de projets libres euh, où les gens travaillent sur euh, leur euh, période de congé hein, sur euh, leur temps libre et ils n'ont pas envie euh, que euh, leur temps soit perdu. Et par conséquent, ils sont prêts à respecter des règles qui vont accroître la lisibilité de leur code et qui vont, eux, leur permettre plus facilement de lire le code des autres de façon à faire vivre le projet et à faire en sorte que le projet devienne euh, pérenne. Et par conséquent, ils acceptent des très très très fortes contraintes et quand vous développez dans ce contexte-là, vous devez respecter euh, ces euh, guidelines. Vous avez même des environnements euh, qui, lorsque vous êtes couplé à un système de référentiel, il y a quelqu'un dans le, le, les forums qui a évoqué euh, Git. On a également euh, Subversion et puis d'autres mécanismes. Alors, Git et Subversion, ce sont des mécanismes qui sont open source, donc libres, euh, donc couramment utilisés, en tout cas dans le monde universitaire. Mais vous avez en général la possibilité d'associer lorsque quelqu'un fait un commit, publie des sources dans un référentiel de sources qui est partagé par un groupe, euh, eh bien, on peut faire tourner des scripts automatiques qui vont, par exemple, s'assurer que les guidelines sont respectées et rejeter le commit si les guidelines n'ont pas été respectées. Et ça, ça se fait dans un certain nombre de euh, projets. Euh, J'en profite pour vous dire euh, que, d'ailleurs, euh, le wiki est votre propriété à tous et que, par conséquent, vous pouvez vous en emparer. À l'heure actuelle, c'est surtout des membres d'équipe pédagogique qui ont saisi de l'information. Alors, quelques questions euh, sur le code. Euh, J'ai lu sur le forum, je le cite tel que, « La lecture de ton code m'a fait penser à une question un peu hors sujet à poser l'équipe pédagogique. Dans nos projets, vaut-il mieux choisir des noms de variables, méthodes en anglais ou en français ?» Point Alors, moi je vais vous dire, j'adore le français, je n'hésite pas à pratiquer cette langue, bien évidemment, qui est, qui est ma langue maternelle, euh, mais dans un contexte d'internationalisation euh, du code, dès que vous faites des du, des, des, des projets open source ou autres, euh, on a l'habitude euh, d'écrire euh, en anglais. C'est-à-dire qu'en fait, les noms d'identificateurs, les commentaires sont en anglais. On essaye de respecter euh, cette contrainte. C'est d'ailleurs difficile, euh, mais en fait, ça dépend quand même grandement d'avec qui vous travaillez. Et euh, je ramène un petit peu les choses à la notion de guidelines. C'est-à-dire qu'en fait, Typiquement, quand vous intégrez un projet ou quand vous intégrez une entreprise, vous allez vous conformer sur euh, les guidelines et les guidelines vont aller jusqu'à les règles de nommage euh, des euh, identificateurs de fonctions, de classes, euh, de variables. Euh, vous savez que déjà qu'il y a des habitudes qui diffèrent d'un langage de programmation à l'autre, mais euh, au-delà euh, de ces habitudes, il peut y avoir euh, des règles euh, spécifiques. Et puis, les commentaires. Alors, parlons-en un peu des commentaires. Alors, pas du tout, non. D'accord Pourquoi Parce que ça va nuire à la lisibilité du code. Ça va nuire à la lisibilité du code en ce sens que, ben, euh, si vous avez... Euh, alors, bon, évidemment, euh, je ne parle pas du designer même le quiz, d'accord mais encore une fois, il faut que vous sachiez qu'il y a des gros projets, hein, y compris d'applications embarquées. Hein, je pense que les applications de type navigateur euh, hein, qui vous permettent de naviguer sur, de, de, de retrouver autre route, hein, une aide à la navigation, à la conduite. Euh, et pas un navigateur web, euh, eh bien, c'est des, des ces programmes qui sont assez compliqués. Euh, ça fait euh, un nombre de lignes de code qui est important. Et puis, de toute façon, de manière générale, dans la pratique de la programmation, vous avez un certain nombre de situations où les projets se comptent en centaines de milliers de lignes de code, voire en millions de lignes de code. Euh, il a été évoqué euh, le code. Euh, le source d'Ariane 5 euh, pour, enfin, on évoque l'explosion d'Ariane 501 c'est des centaines de milliers de lignes de code euh, et puis qui sont maintenues sur un très grand nombre d'années euh, le code qu'il y a dans un Airbus c'est aussi quelque chose de colossal dans une voiture ça devient absolument démentiel ce qu'il y a comme ligne de code donc il est clair que si on ne commande pas c'est la cata après si on commande trop euh, c'est aussi comme ça alors pourquoi c'est aussi comme ça parce qu'il faut savoir que euh, vous maintenez le code source, mais vous maintenez aussi les commentaires. Et si vous avez une ligne de commentaire pour une ligne de code source, il faudra les modifier euh, également. Et ça, ça peut, ça peut être un petit peu saoulant. Et euh, l'idée, euh, c'est que euh, ça peut aussi d'ailleurs, d'une certaine manière, luire un peu à la limité du, du, du source, parce que si vous avez du code entrela entre entrelacé avec des, de, de, de, des lignes de commentaires, c'est pas génialissime. Euh, D'autant plus que, il faut mettre les commentaires à bon escient euh, et il faut donc trouver un juste milieu parce qu'il y a des endroits où le code, il, il se passe de commentaires. Donc, qu'est-ce que c'est que le juste milieu C'est pour moi les bons commentaires, c'est essentiellement les commentaires qui vont expliquer les spécifications. Devant chaque méthode ou chaque fonction ou procédure, vous allez dire ce que fait la euh, fonction, la méthode, la procédure. Au début de chaque classe, vous allez expliquer ce que fait, enfin, quel est l'objectif de cette classe. Et là, vous pouvez voir quelques lignes. Et puis, en général, dans le corps, si c'est programmé clairement, on n'a pas vraiment besoin euh, de commentaires. Par contre, ponctuellement, on peut avoir une ruse dessus, ou un truc, c'est bien de savoir quelle est l'approche avec laquelle on a procédé, euh, de manière à avoir euh, des commentaires qui vont quand ils seront dans le code simplement éclairer le développeur euh, l'éclairer bien évidemment moi je me souviens j'étais assez jeune je travaillais euh, sur euh, euh, je portais un, un unix sur un supercalculateur et puis on m'avait demandé euh, de traduire de, de, de porter un utilitaire d'un unix vers un autre et euh, j'avais euh, dans mon code une ligne comme on peut en faire en C en C de la belle époque euh, avec de l'arithmétique sur des pointeurs et des trucs comme ça. Et puis, le commentaire qui était là pour m'aider, c'était « Let compile and pray ». Et si vous voulez, j'ai passé trois semaines sur cette ligne de C à essayer de comprendre comment elle marchait. Et j'avoue que si au bout de euh, 10 jours ou 15 jours, eh ben, euh, j'avais croisé le développeur qui avait écrit ce commentaire à la con, je pense qu'il aurait souffert très longtemps avant de mourir, parce que quand même, c'est pas humain. Donc, Pensez que lorsque vous décrivez du code, s'il y a un truc un petit peu sux que vous avez eu envie d'utiliser pour optimiser, pour accélérer, pour, eh bien, vous avez intérêt à expliquer ce que vous avez fait, de manière à ce que si quelqu'un à terme relie votre code, eh bien, il le comprendra facilement, il pourra le maintenir et le faire évoluer facilement. C'est ça le problème. Donc euh, Parfois, euh, sur des petits exercices, on a observé euh, des petits soucis euh, de gestion euh, des vues euh, dans euh, les fenêtres, hein, euh, sur l'écran, et euh, dans certains cas, euh, ça peut être facile euh, à détecter. Donc en fait, euh, prenons ici euh, euh, l'application. J'ai pris ici une, une des applications euh, euh, que j'ai traitées. Euh, donc là ici, je l'exécute sur un petit terminal sur un, de type euh, iPhone 13 parce que c'est celui-là en général euh, où vous avez un petit peu de, de problèmes d'espace. Et en particulier en simulateur, vous avez un menu Debug dans lequel vous pouvez faire des choses comme ça qui vous permet en fait euh, de vous montrer euh, les euh, les, les, les différents niveaux, les différentes couches qui ont été euh, mises en œuvre. Et ça vous permet du coup euh, eh bien, de voir, vous voyez ici, là typiquement, euh, on voit qu'il y a euh, un très léger chevauchement euh, de, de la, de, de, du mode geek euh, sur euh, le, le, le switch. Vous voyez. Et si je clique, je vois exactement comment les choses euh, s'orientent. Okay. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une semaine où il y avait deux UI euh, sliders qui étaient trop proches les uns des autres. Et quand vous voyez ce genre de choses, vous comprenez pourquoi probablement ça posait un problème. Bref, ce truc-là est assez pratique. C'est un flag, donc vous pouvez euh, le désactiver. Vous pouvez également regarder hein, ce qui est euh, mal aligné. Alors, je ne connais pas la signification exacte des couleurs, mais euh, bon... Euh, le Fantastic Manual devrait vous aider et puis euh, il vous donne ici ce qui a été pré-rendu euh, avant, des choses comme ça. Bon, voilà. Bref, tout cela, euh, c'est euh, des outils associés au simulateur qui sont extrêmement utiles en cas de debug. Alors, euh, dans les forums, on m'a également demandé de, de voir comment fonctionnait euh, la, la gestionnaire de mémoire. Alors euh, il y a plusieurs choses que vous pouvez regarder euh, côté mémoire dans euh, Xcode et je vais vous faire une très rapide démo parce que euh, sinon je sens que euh, mon bilan va vraiment être gigantesque. La première chose c'est que vous faites tourner votre application, vous la faites tourner comme ça. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué mais si vous, vous mettez dans euh, ce mode-là, vous avez déjà un centre d'informations sur la mémoire, sur le disque et sur le CPU. C'est-à-dire que vous voyez que si vous faites des choses comme ça, euh, eh bien, euh, votre application va éventuellement consommer un petit peu de CPU et vous voyez les choses qui apparaissent. Alors ça, ça vous donne une idée euh, de si vous continuez à consommer de façon strictement positive de la mémoire ou des choses comme ça. Ce n'est pas le truc euh, complet, mais c'est déjà une première approche. La deuxième manière de faire, c'est euh, tout simplement, euh, si vous appuyez sur le petit triangle ici, aïe, zut si vous maintenez pressé sur vous avez ici différentes approches. Donc, ça, test, c'est pour lancer les classes de test. Profile, c'est pour faire du profiling, entre autres, de la mémoire. Et analyze, c'est pour faire une analyse euh, statique euh, du code. Donc là, on va faire euh, profile. Et ici, euh, je vais donc... On va arrêter la session qui était en cours. Et si je clique ici, donc il va refaire une compilation, éventuellement avec des paramètres particuliers. Et ici, il va me demander de choisir ce que euh, je veux mesurer. Et donc, ici, je peux avoir euh, Activity Monitor, les allocations, hein, avec les fuites mémoire Donc, on voit bien que c'est ça. Et ici, euh, je vais pouvoir donc sélectionner. Donc, là, je me retrouve avec un autre logiciel qui tourne, qui s'appelle Instrument, et qui va piloter soit le simulateur, soit le terminal qui est connecté à un câble USB C-SELON. Et euh, ce qui va se passer, c'est que donc, je vais lancer une session, donc je vais pouvoir maintenant faire apparaître le simulateur, je vais pouvoir jouer avec, et ainsi m'assurer que euh, je n'ai pas de soucis de mémoire. Alors ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y a un problème qui apparaît, et eh bien, en fait, je vais avoir une marque rouge. Donc là, j'ai pas, évidemment, je suis en Swift, donc il n'y a pas trop de, de, de, de memory leak. Mais en particulier, en Objectif-C, c'est assez intéressant parce qu'on les trouve facilement. Et lorsque j'ai fini de capturer, et eh bien, j'en arrive ici, je peux voir. Alors, si, euh, il me donne un certain nombre d'informations sur euh, les allocations. Et en général, euh, je dois avoir quelque chose qui me permet de voir les leaks. Alors, peut-être que c'est que en objectif C, mais c'est comme ça que je peux accéder au profiler, quelles que soient les données, CPU, mémoire, disque, que je souhaite, euh, en fait, gérer de manière optimale. Intéressons-nous maintenant aux applications de la semaine. Alors, euh, petit erratum, mea culpa, mea maxima culpa, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux entre les solutions de SM40 et SD Bush, euh, qui évidemment ont été surpris de par connaître leur code respectivement. Euh, donc en fait, la démonstration est celle du, euh, de l'application de SM40, et puis euh, par contre le code que j'ai présenté, c'est celui de euh, SD Bush, Voilà. Donc, il y a eu un petit bug que vous voyez ici. Euh, en fait, les deux auraient fait la synthèse idéale. C'est-à-dire que, euh, bon, je ne l'ai pas fait exprès j'en suis confus, mais c'était euh, presque pédagogique, dirions-nous. Et encore une fois, mes excuses aux belligérants. J'essaierai de faire mieux cette semaine. Alors, les nominations, c'est pas toujours facile. Et en particulier cette semaine, euh, ben euh, on a eu un certain nombre de candidats intéressants. Euh, Bon, sachant qu'en plus, c'est difficile de tout voir. On a eu des séries de quiz assez sympas avec les phrases de Coluche, les capitales des Caraïbes, monsieur et madame ont un fils ou une fille, etc. etc. Enfin bon, euh, des trucs assez sympas. Euh, donc, une activité significative de votre part avec des programmes... Euh, qui sont d'une certaine qualité, hein, enfin d'une qualité certaine plutôt, excusez-moi, et puis parfois de l'origine dans la conception. Et donc il faut faire un choix. Et voici donc les choix que nous avons faits. Donc pour le désigner Swift de la semaine, le the winner is J. Vouillon. Regardons donc l'application de Jivouillon sur un petit terminal. Donc là je suis sur mon iPad. Euh, mon iPod Touch, pardon. Euh, donc ici, vous voyez que si je tape 42, j'ai bien euh, l'affichage en rouge. Et puis, par contre, lui, il a choisi que c'était euh, le mode euh, Geek euh, par excellence. Donc vous voyez que ici, euh, si j'utilise le stepper, ça marche. Si j'utilise le RAZ, ça marche également. Et euh, donc j'arrive à affecter des valeurs. Lorsque je mets le terminal à l'horizontale, j'ai plusieurs choses qui changent. avec la couleur... Euh, de la valeur change et puis ici euh, j'ai euh, toujours le même fonctionnement, le bouton RAZ est en haut, et vous voyez par contre que par contre que je vais jusqu'à euh, une valeur maximale de FF. Alors en fait en position verticale j'affiche du code en hexa. Et en position euh, horizontale, j'affiche le code en décimal à partir d'une représentation en hexadécimal. Donc en fait, on peut dire que le mode geek, lui, il l'active et le désactive en changeant l'orientation du terminal, ce qui est original. Regardons maintenant l'application de Jivouillon sur grand terminal. Et là, il a un affichage qui est différent. Vous voyez que ici maintenant. On a, et ça c'est original, à la fois le mode décimal et le mode hexadécimal, donc l'application fonctionne, euh, tiens là il affiche plus euh, la valeur, ah oui parce que c'est pas 42, c'est 2b, 2a, voilà, donc celle elle a bien le, le même comportement, vous voyez ici avec le stepper, il a mis le RAZ euh, tout en bas, et puis ici, si je change d'orientation, eh bien, j'ai exactement le même comportement. C'est-à-dire qu'en fait, son application, euh, disons, sur petit terminal, comme vous l'avez vu, euh, elle permet, le mode, le, le mode de, euh, geek, c'est l'orientation du terminal qui l'active ou le désactive, et sur grand terminal, comme on a plus d'espace, eh bien, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps euh, affiché, et euh, c'est effectivement... Euh, quelque chose euh, d'assez propre. Alors, sur les aspects de programmation, donc, il est intéressant à regarder aussi. Euh, en fait, moi, je lui ferai un petit reproche et qu'il y a beaucoup de fonctions qui sont... Euh euh, différentes, en fait, là, ce qui vraiment l'a propulsé. Enfin, il n'est pas mal programmé, hein. mais il y a beaucoup de fonctions. J'aurais probablement euh, euh, écrit un code euh, plus simplifié, hein. et vous avez à différents endroits euh, des codes euh, qui sont euh, plus euh, simplifiés. Alors, en fait, il y a aussi euh, quelque chose qui est intéressant, enfin, Étrange dans cet exercice, euh, vous le voyez ici, euh, c'est un usage de storyboard qui est un peu pratique, particulier. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il a rempli un certain nombre d'orientations, mais il n'a pas commencé par l'orientation « any any ». Et du coup, il n'y a pas de « any any ». C'est-à-dire qu'en fait, pour chaque orientation, il a créé de nouvelles entités, de nouveaux labels, euh, de nouveaux, euh, nouvelles zones, euh, alors du coup il fait des choses originales qu'on aurait d'ailleurs pu faire euh, avec la méthode classique euh, qui est que par exemple euh, comme vous l'avez vu, euh, eh bien euh, sur grand terminal on a une apparence qui est relativement différente de sur petit terminal euh, on change la taille des segments euh, et leur représentation en fonction des orientations etc etc euh, mais euh, malgré tout je ne recommanderais quand même pas cette utilisation là de storyboard euh, parce qu'elle est je qualifierais de peu économique l'idée c'est que si vous commencez par définir la résolution enfin l'orientation de votre écran, de votre vue euh, en mode any, any. Après, vous avez les choses qui sont recopiées et vous pouvez en ajouter d'autres et vous pouvez également les déplacer et refaire les contraintes pour euh, chacune des orientations. Euh, mais euh, la façon dont il a procédé, euh, manifestement, donne des résultats. Elle laisse quand même des petits warnings, hein, euh, mais euh, manifestement euh, donne euh, des euh, résultats. Alors, euh, pour le code, euh, le, le, le disainier euh, de, enfin de, de Clinique est aussi assez intéressant, avec du code bien factorisé, bien concis, même si c'est de lui que je tiens mon, ma remarque sur le trop de commentaires, qui est aussi néfaste que le pas de commentaires ou pas assez de commentaires, euh, le, le, le graphisme est beaucoup plus classique hein, et moins original hein, mais euh, bon encore une fois euh, le code de Givouillon n'est pas atroce hein, mais là par contre on a un code qui est euh, très très pur et c'est pour ça que j'ai quand même envie de, de vous le signaler et puis il y a une petite euh, un petit choix qui fait qu'on ne peut pas rater euh, le chiffre magique réponse de tous les problèmes de l'univers hein, qui est que effectivement euh, tout se met euh, en euh, rouge à ce moment-là. Enfin, tout presque, puisque manifestement, euh, le stepper euh, et le bouton ici ne sont pas concernés. Le quiz de la semaine, the winner is Rups. Et alors, son quiz, comme vous allez le voir, il parle. Jetons un coup d'œil sur le quiz de Rups en petit terminal. Donc ici, c'est euh, archi classique. Donc déjà, vous voyez que je vais activer, je vais m'assurer que je suis bien voilà, en son maximum, puisqu'on va profiter de ça. Et si je fais vocal et que je change de question, capitale de, de l'Inde. Capital voilà. Vous voyez que c'est quand même assez bien fichu. Et puis alors, si je demande à afficher la réponse, Gindeli. il me demande euh, également euh, ce que je dois euh, faire. Bon, là aussi. Euh, Gindeli, capitale de la Birmanie. Voilà. Capitale du Népal. Voilà. Capitaine du Canada Bon, donc ça marche toujours assez bien. Donc ça, c'est assez sympa. Je vais désactiver la vocalisation parce que ça fait quand même beaucoup de bruit. Alors là, par contre, j'ai vu un petit bug. Euh, mais alors, il est assez subtil. C'est que vous voyez que... Bon, c'est bien là, j'affiche les réponses autant de fois que je veux, ça ne pose pas de problème. Je reviens vers des réponses, pardon, qui ont été euh, déjà euh, vues, il s'en souvient. Euh, mais par contre il y a quelque chose qu'il n'a pas vu, alors voilà, là je suis en mode zut, euh, balèze, donc vous voyez que si j'enlève le mode balèze, je suis sur une question la suivante ou la précédente, je ne sais pas, mais qui est euh, proche. Par contre, effectivement, il change la valeur du compteur euh, d'affichage euh, pour tenir compte des questions Balèze euh, affichées. Je n'avais pas pensé à ce truc-là, euh, c'est bien vu. Mais si il a plus de 10 euh, réponse vue. Eh bien, on va voir sur l'autre orientation un petit souci. Vous voyez qu'on euh, n'affiche plus les réponses vues. C'est paradoxal. En fait, euh, la zone réservée euh, pour euh, le label est un petit peu plus courte. Vous voyez que là, il a mis euh, les euh, switches vocal et Lima. il les a mis euh, côte à côte et il a effectivement changé la façon de positionner les objets dans euh, l'écran euh, de l'application. Regardons maintenant rapidement le quiz euh, sur, euh, en grand terminal. Ben, euh, voilà, hein, on a un petit peu euh, la même chose. Ici, je peux activer les questions balèzes. Euh, bon, Capitale de la France, c'est pour l'emploi une question balèze. Je peux ici Paris. toujours avoir euh, la partie vocale qui fonctionne et mon orientation euh, à l'horizontale, en mode paysage, eh bien, euh, donne aussi quelque chose euh, d'extrêmement euh, joli. Alors, intéressons-nous euh, à des portions de code. Hein. On va arriver dans, dans une période où les exercices vont être plus compliqués, où on ne pourra pas montrer le code complet, mais comme, de toute façon, euh, il suffit sur les forums d'aller retrouver euh, les exercices en question, vous allez pouvoir les étudier tout à loisir. Mais regardons les parties qui sont intéressantes. Donc, euh, ici, euh, donc euh, là, il y a euh, quiz égal à quiz list. Et puis, ici, j'ai... Euh, eh bien le texte des questions, le texte de réponse, et puis le texte de réponse euh, vue donc ça c'est les trois labels dans le vue euh, et puis ici j'ai une fonction qui s'appelle update object petit problème de présentation ici oui euh, je ne suis pas fanatique je réalise que j'ai oublié de le modifier ici. Je ne suis pas fatigué de cette présentation-là. Le ifs et else en une ligne, euh, moi je trouve ça. Je préfère beaucoup cette présentation-là. Donc, euh, petit message à, à, à, à RUPS. Ça ne change rien d'un point de vue syntaxique, mais je trouve en termes de présentation, on n'est pas là pour économiser des lignes. Hein. Ça ne change strictement rien si le coût de stockage du retour chariot, mais enfin, on va arrêter les conneries quand même. Euh, et, euh, mais par contre, en termes de lisibilité, ce n'est pas la même chose. D'accord Donc, vous avez ici une fonction qui est là, euh, il factorise toutes les mises à jour, donc cette fonction UpdateObject, euh, dans laquelle euh, il y a tout, et puis euh, qui est déjà appelée dans le ViewDidLoad, qu'il y a une première mise à jour avec les valeurs initiales, et puis vous allez voir qu'effectivement, eh bien, toutes les actions associées euh, à euh, l'application, et eh bien, euh, bah, mettre quelque chose euh, à jour. Je vais à la question précédente, je vais à la question suivante, etc., etc., etc. Et à ce moment-là, euh, ce qui se passe, c'est que derrière, je fais un appel à UpdateObject. Ben, c'est très bien ce genre de choses. C'est comme ça qu'il faut procéder. Euh, alors, le, le quiz list, euh, donc ça c'était en fait dans cette application-là, vous aviez le view controller et je vous demandais d'implémenter les questions sous forme euh, d'une classe qui allait encapsuler l'ensemble des questions et qu'il fallait interroger avec euh, eh bien euh, l'avoir le texte de la question courante et des choses comme ça, ça passait à, une, à avancer la question, reculer la question, combien un type de questions, etc., etc. Alors, du coup, ben, dans le quiz list, ici. Euh, alors déjà, il fait un import foundation et un ave foundation. Ave foundation, c'est pour faire parler l'application. Donc, c'est quelque chose que je n'aborderai pas dans, son, dans ce cours-là. Euh, dans le style, on apprend tous les jours. Je ne connaissais pas cette fonction pour faire parler les, euh, le système. C'est génial. Euh, merci euh, donc à RUPS de m'avoir euh, appris ce truc-là. Euh, donc, ici, donc, il crée un tableau qui est un tableau de tuples. Donc les questions qui oh, un tuple, est-ce qu'il y a un, deux ou est-ce que c'est au maximum deux composants C'est autant de composants que vous voulez. Je rappelle qu'un tuple n'est pas un tableau. Un tableau, c'est un ensemble de composants, c'est un ensemble homogène de composants, ils sont tous du même type. Donc, vous voyez que ici, dans un tube, j'ai une chaîne, une chaîne, un bouléen, un bouléen. Et je peux avoir un tartempio en prime si je veux. Hein. Donc c'est vraiment des choses qui sont euh, hétérogènes. Et donc pour chacune des lignes ici, j'ai euh, une. Euh Question, enfin, un, un, un descriptif, question-réponse, et puis la, le statut de la question, est-ce qu'elle est balèze ou pas, et puis si elle a été vue ou pas. Alors ça, euh, il le défie comme une variable, parce qu'effectivement, il sera amené euh, à modifier euh, des euh, éléments. Euh, alors le, le truc, bon, il pose la question, est-ce qu'on peut déclarer des choses privées à la classe Donc je vais y répondre tout de suite, je croyais l'avoir dit dans, dans, dans, dans mon cours. Donc, il a la question euh, courante, euh, il a une variable qui de savoir si les questions balais sont activées ou pas activées, et puis euh, les deux dernières variables euh, sont liées à la synthèse de la parole, donc il crée un, un speech synthétiseur, donc un synthétiseur vocal, si vous voulez, et puis, euh, visiblement, qui est associé à euh, une euh, phrase en fait, qui est la phrase qui sera annoncée, et là, euh, il en crée une euh, qui est vide. Alors, si j'avais voulu déclarer euh, mettre ces choses en private, j'aurais fait ceci. Et honnêtement, moi, j'aurais. Alors, je ne sais pas comment il. Je... s'il y accède via des accessoires ou pas, mais en tout cas, lui, c'est clair que c'est privé. Et euh, la liste de questions, c'est clair qu'a priori pour moi, elle est aussi privée. Donc, le mot-clé private. Vous avez private, vous avez lazy aussi. Et j'ai expliqué à quoi il servait. Donc, euh, bah regardons euh, quelques éléments de quizlist. Donc, ici, alors ce qui est intéressant avec euh, si pouf pouf, j'ai oublié de dire une chose importante, je reviens en arrière, c'est que ici, vous voyez que dans son tuple, il a des parties qui sont non nommées, donc on pourra accéder avec point 1, point 2, et des parties qui sont nommées, donc avec, avec point balèze et point vue. Et donc, en fait, le nommage ici eh bien, est intéressant parce que vous voyez qu'effectivement, ici, il peut aller récupérer l'élément du tuple qu'il souhaite directement de cette Il pourrait faire point 3 aussi, mais point balèze, il va donc chercher euh, l'information. Donc, ça, c'est des choses qui sont intéressantes dans la solution qu'il a proposée. Puis, bien évidemment, ben voilà euh, le petit truc pour euh, faire causer. Donc, ici, euh, alors, visiblement, il a l'air de faire ça d'abord. Je ne comprends pas pourquoi. Euh, et ensuite, ben, il remplace, il met la phrase qui doit être lue. Il donne visiblement euh, le niveau de diction. Euh, je pense qu'il y a des choses qui... Euh, il y a... Euh, non, là, parce qu'il en crée une nouvelle. Donc, le, le, le, le myUterance, il faudrait le faire à chaque fois. Euh, et, euh, par contre, effectivement, il dit au synthétiseur, s'il te plaît, va euh, causer avec euh, cette euh, séquence-là. Euh, je suis en train de... Alors, en fait, il a utilisé euh, une variable globale qu'il a initialisée, mais finalement... Peut-être que le Mayen Terrance pourrait être une variable locale. Je suis en train d'y penser au moment où je vous présente les éléments de sa solution. Il y a eu d'autres cas intéressants. Hein. Je vous ai dit que c'était parfois difficile, donc on est un petit peu comme aux Oscars, hein, c'est la saison. Il y a des nominés, et les nominés qui n'ont pas eu le concours. Au niveau de Disney, il y en avait trois qui étaient intéressants. Il y a RZV... Donc, une gestion très intéressante de l'espace entre les modes portrait et paysage. D'un point de vue d'ergonomie, on a trouvé que l'application était sympa. Dark Crystal, colonisation intéressante, mais euh, par contre, c'était un petit peu dommage. Euh, il avait un switch énorme, un switch énorme qui aurait pu être avantageusement changé euh, par tout simplement euh, l'usage d'un tableau, et avec, euh, avec des tubes ou même sans tuple. Donc, c'est dommage. Euh, Pascal85, euh, qui a eu un code extrêmement propre, euh, mais par contre, lui, euh, sous euh, iPhone 4S et 5S, il y avait des petits soucis euh, d'affichage. Quiz, euh, qui a fait quelque chose de très très intéressant. Alors, on, je l'ai pas pris parce que l'autre me paraissait plus intéressant par rapport au débat euh, de, la, de la semaine, euh, mais il a un truc qui est intéressant, c'est que lui, il fait des dérivés de UX text field avec une apparence qui est l'apparence qu'il veut leur donner, et il utilise cette classe dérivée. Et donc c'est une technique très très pur objet, je pense que c'est quelqu'un qui a euh, bien compris ce que c'est que l'objet, et probablement un peu d'habitude euh, en termes d'objet. Euh, les gens ont discuté en disant, euh, oui, mais euh, ça te fait des lignes en plus, est-ce que c'est vraiment utile de créer une classe comme ça, euh, supplémentaire euh, Moi je trouve que c'est assez joli, et l'intérêt effectivement étant que si par exemple à un moment donné, il veut changer euh, l'apparence, et passer peut-être pas par un UI text view mais un UI text field, et eh bien il, re il rechange la classe dérivée et il arrive euh, probablement à s'en sortir. Bon, ça marche avec les UI TextView et les UI TextField parce que euh, les accessoires sont à peu près les mêmes. Sinon, il faudrait qu'il capsule, si vous voulez, un mécanisme un petit peu euh, différent. Il y a Garfrom aussi qui a des choses intéressantes. Une session originale, euh, avec un E c'est mieux, de Storyboard. Euh, original en ce sens que euh, alors lui il a travaillé avec un il, il a utilisé les contraintes de façon un peu différente enfin regardez euh, euh, sa solution euh, et euh, effectivement ça marche euh, ça marche partout je pense, pas que, ait, je pense que sa façon d'utiliser Storyboard ne permet pas de faire, de faire certains types de déplacements mais sinon à part ça c'est qu'en fait il ne, rem, il, ne, il ne remplit que le champ N ni et ça marche partout mais par exemple si vous voulait dans une orientation changer la présentation en mettant des trucs en deux colonnes par exemple et eh bien je pense que ça poserait un problème. Et puis Pascal85 qui a aussi une application assez intéressante d'un point de vue un affichage original mais on a trouvé qu'il y avait un mix entre les aspects vus et les aspects modèles donc il ne respecte pas complètement le MVC et c'est un petit peu dommage et du coup on l'a écarté. Eh bien on en arrive à la conclusion je suis désolé mais cette vidéo de bilan est un petit peu longue je dirais c'est aussi de votre faute mais euh, prenez-le euh, pas comme, euh, euh, plutôt comme un compliment que comme euh, euh, une critique, c'est qu'en en fait il euh, y a pas mal de questions qui sont soulevées, voire même des personnes qui m'ont euh, interpellé sur les forums Ah, j'aimerais bien savoir ça Et du coup, ça m'a ça obligé à rajouter euh, des démonstrations. Alors, donc, à ce stade, vous avez vu Objectif C, vous avez vu Swift. Vous n'êtes peut-être pas encore complètement à l'aise, mais je pense que vous avez compris les principes du langage de programmation. puis si vous avez déjà euh, une connaissance des langages de programmation depuis un certain temps, ben vous découvrez que à part le sucre syntaxique, 80% des concepts se retrouvent dans tout le langage de programmation. Vous commencez à maîtriser Storyboard, et bon, même si euh, vous pestez, euh, en tout cas au niveau applicatif, ça, ça va mieux. Hein. Parfois il y a des petits glitches dans les applications, mais c'est vraiment euh, du détail. Et la semaine prochaine, euh, vous allez voir les vues et vous allez. Certains d'entre vous le souhaitent, l'appel de leur vœu, eh bien, on va voir s'ils si, euh, seront contents après, puisque euh, vous allez euh, vous intéresser à la construction programmatique euh, de vue. Alors d'ailleurs, on va faire quelque chose qu'on a un peu fait cette semaine, vous avez vu qu'il y avait un exercice qui était le même l'an dernier, euh, dernier, la semaine dernière en Objectif C et cette semaine en Swift, et eh bien les exercices de la semaine prochaine sont des exercices que vous avez déjà fait avec Storyboard et que vous ferez sans storyboard, l'objectif étant justement que vous, vous posiez la question de construire à la main la vue et que vous ayez des éléments de comparaison sur les exercices que vous avez déjà fait entre est-ce que c'est plus facile en storyboard ou est-ce que c'est plus facile de manière programmatique. Bien évidemment, moi j'ai mon opinion et je pense que chacun a sa propre réponse et il n'est pas étonnant que les réponses diffèrent. Alors, ben, je vais vous laisser avec une assez jolie représentation, c'est une modélisation 3D que j'ai trouvée hein, euh, d'un navire qui s'appelle la Santa Maria, euh, les fameuses caravelles de Christophe Colomb, hein, sauf que, le gros défaut, on parle des caravelles de Christophe Colomb, la Santa Maria n'est pas une caravelle. La caravelle, c'est une espèce de barque pontée, hein. donc la Pinta et la Nina étaient des caravelles, mais la Santa Maria est choix soit une grosse nef soit une petite carac euh, qui était effectivement euh, le navire euh, emblématique du transport euh, de son euh, c'est un navire de charge euh, qui est relativement haut euh, et euh, la Santa Maria donc c'est un navire qui était euh, un vieux navire hein, je pense déjà quand on l'a euh, donné à, à Christophe Colomb euh, Christophe Colomb a traversé l'Atlantique et il a atterri euh, du côté de Cuba je crois enfin dans oui je crois que euh, enfin c'est dans ces environs-là, euh, et euh, en fait, euh, la Santa Maria n'est jamais revenue puisque, alors, on ne sait pas trop, c'est un peu confus, mais il semble qu'elle se soit échouée euh, et que, en fait, euh, on ne sait pas si c'est à la fois pour forcer les gens à aller de l'avant euh, ou pour une autre raison, parce que vraiment, elle n'était pas récupérable. et eh bien, en fait, elle a été démontée et le bois de la Santa Maria a servi à construire un fort. Et donc Christophe Colomb est revenu en Espagne avec les deux autres navires et quand il est retourné sur place, euh, je crois qu'il l'appelait Hispaniola, euh, et bien en fait euh, les gens qui étaient restés sur place avaient été tués par les populations locales, euh, probablement parce que euh, ils avaient dû avoir des différents.. Hein, euh, on ne sait pas trop à propos de quoi, on ne sait jamais ce qui s'est passé. Alors évidemment, ça a entraîné une répression, etc. etc. Et de toute façon, c'était que le début, hélas, pour les Amérindiens, d'une situation qui n'allait pas tourner à leur avantage. Et bien sur la vision de ce navire au long cours et célèbre, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne semaine.